Donc, bonjour à tous, je m'appelle Dimitri Guetto, je suis consultant sécurité chez Excelium. Donc, première petite mise en bouche, c'est qu'il n'y aura pas d'éléments comme ça dans la présentation. On fait quelque chose de réel. Donc, le but, en fait, c'est de vous montrer comment, à partir d'un navigateur, on peut récupérer de l'information pour un peu le détourner. Et comment, en fait, on peut euh, s'amuser un peu avec. Donc, pourquoi, en fait, on, on peut s'amuser avec ben, Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, la plupart des navigateurs modernes sont, contiennent des, pas mal de fonctionnalités natives, que ce soit au travers natif ou au travers de plugins, qui sont extrêmement intéressantes et de plus en plus d'interactions avec l'OS le, le, qui l'entoure. Ils sont la plupart du temps utilisés comme clients préférés au niveau des, euh, des communications entre les applications, parce qu'il y a plus en plus d'applications web. Et il y a une chose qu'il faut savoir au niveau sécurité, c'est que euh, la sécurité au niveau réseau ou d'infrastructure, c'est quelque chose qui est, qui est connu, qui commence à être maîtrisé. Et la chose la plus intéressante, c'est que cibler un client ou un être humain, c'est un peu plus sympa parce qu'automatiquement, c'est moins facile à standardiser. Donc, la problématique. Alors, Pentester, c'est pour faire des tests d'intrusion. Alors, en tant que Pentester, moi, mon gros problème, c'est que généralement, je passe beaucoup, beaucoup de temps, parce que ce n'est pas comme à la télé où je tape deux commandes et je suis sur le système, malheureusement, ce n'est pas comme ça, c'est que je passe beaucoup de temps, en fait, à faire de la reconnaissance pour connaître qui j'ai en face de moi et qu ce que je dois faire avec. Enfin, Qu'est-ce que je peux faire avec, et comment je peux exploiter Donc, généralement, je dois faire une phase de reconnaissance et de récupération d'informations. Donc, généralement, pour moi, ce qui est, ce qui est important, c'est de dire, euh, de récupérer un maximum d'informations de la manière la plus, euh, la plus discrète, parce que si je me fais repérer, c'est fini, quoi. Essayer de lister un maximum de, de surfaces d'attaque, donc, typiquement, c'est voilà, de, de zones qui, qui pourraient contenir des vulnérabilités que je pourrais exploiter. Euh, Réaliser ça sur un nombre variable de victimes, puisque si je, si je, cible en fait une PME à 30 employés ou si je cible une boîte à 2000 employés, c'est pas le même genre d'idée. Et surtout, et c'est là où c'est légèrement, c'est là où ça, ça, on s'amuse, c'est qu'il faut supporter des browsers anciens et récents. Pourquoi? Parce que, Autant dans le monde privé, tout ce qui est browser récent, on va le trouver quasiment tout le temps, Chrome, Firefox ou autre. Par contre, dans le monde de l'entreprise, c'est pas rare de, de se prendre un lieu 7, un lieu 8, un lieu 9. Pourquoi Pour des raisons tout à fait viables. Applications achetées qui ne supportent pas ça commercialement, ou des consoles d'administration de, de systèmes comme des firewall ou l'autre, qui ne supportent malheureusement pas les nouveaux navigateurs. Alors, pour, faire, pour récupérer de l'information à partir du navigateur, quels sont mes amis Alors, Mes amis, c'est HTML5, c'est tout ce qui est cross-horizon de ressources sharing et WebSocket. Mes amis, c'est aussi JavaScript, donc tout ce qui est les nouvelles fonctionnalités de JavaScript, le bon vieux jQuery qui nous aide pas mal, et quelques scripts pour faire des tâches assez spécifiques. Un autre ami, c'est public, parce qu'il est hors de question que je mette tous ces datas dans Google Analytics parce que c'est quand même des données un peu intéressantes. J'ai rien contre le cloud, mais bon, peut-être éviter quand même, quoi. Et l'idée, c'est surtout en fait d'avoir un mode de ré... qui me permet d'avoir un reporting, un socle de reporting plus ou moins facile pour moi avoir de, de l'information. Et la partie où je suis en guerre permanente avec mon équipe c'est pour la partie serveur, c'est faire ça en PHP. Bon, je suis le seul qui fait du Java dans l'équipe, j'ai essayé de me battre mais 1 contre 9, plus vu ma taille, j'ai pas réussi. Et comme mon boss a un intégriste PHP, bon, j'ai perdu. Alors, petite note à propos de CORS, cross-reference sur sharing et websocket. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que la same origin policy dans le web, c'est un peu un des piliers de la sécurité. C'est ce qui empêche en fait au JavaScript de taper n'importe où et d'aller appeler des, des, des ressources un peu n'importe où et d'exfiltrer de la donnée. Bon, il y avait des bypass qui existaient, mais c'est un des piliers. Il y avait notamment avec les restrictions de domaine. Mais grâce à cette merveilleuse chose qu'est HTML5, ben, exemple, les websockets, typiquement, eux, ne sont pas soumis à la same origin policy. Donc, en fait, on peut taper sur n'importe quel domaine qu'on veut. Et les cross-origin resource sharing, comme ils se configurent la plupart du temps, ou même à 90% ou 95%, avec des headers, ben moi en tant qu'attaquant, si je configure un domaine avec les headers qui vont bien pour dire "appelez-moi, appelez-moi", moi je n'ai aucune restriction, il n'y a aucun souci. Alors, quels sont mes ennemis Parce que je n'ai pas que des amis généralement. Ils sont au nombre de quatre. Mon premier ennemi, c'est l'utilisateur, parce qu'il y a des users curieux qui vont faire un view source et qui vont regarder ce que je fais derrière. Il y a l'antivirus de la station de travail. Pourquoi? Parce que bon, en 2016, l'antivirus, qui commence à auditer là, un petit peu tout ce qui est flux, euh, flux euh, HTTP et voire même HTTPS. Donc, si je fais des choses un peu bizarres avec des comportements un petit peu borderline, je vais me faire repérer en moins de deux avec une jolie alerte. Le proxy web, pourquoi Parce que ben lui, il a des catégories de filtrage en fonction des sites, donc en fonction d'où le, le, le user va aller, ben, il pourra se faire bloquer en fonction de telle ou telle catégorie. Et le firewall, pourquoi Parce que si j'essaie de taper sur des ports un peu ésotériques, là, là, je vais me faire... Alors, 1080 et 443, la plupart du temps, il ne faut pas rêver qu'il y a un 22 d'ouvert sur un firewall. Enfin, j'aimerais bien, mais bon. Alors, quelle est l'approche globale ben, On va faire une, une, une application tout ce qui est plus basique en web, basée sur des plugins qui seront en JS, chaque plugin en fait va avoir pour but de récupérer une info précise dans le contexte du navigateur. Euh, on va référencer l'entité ciblée avec un ID. Je sais pas, BNP ce qu'on veut. j'ai rien contre BNP. Hein. Euh, ensuite, chaque victime elle aura un ID unique qui me permettra de faire de la cartographie pour la personne pour chaque, euh, avec euh, de l'information pour chaque user. Et ensuite les URL, je vais les fournir comment bah, Soit en fait par phishing. Généralement dans nos campagnes de phishing, on a généralement à minima 30% des personnes qui cliquent, même après formation. Au max, au plus bas, ça descend à 25 et ça peut monter à 70%. Ou sinon, on peut compromettre ce qu'on appelle un site waterroll. Waterall, c'est un, un endroit où les gens vont venir chercher de l'information. Donc je prends un exemple. Si on est dans un réseau intranet, ça peut par exemple poser le lien sur le site, euh, je sais pas moi, le site du, de la. Je ne sais plus qu'on appelle ça du, du truc qui va s'occuper d'acheter les, les, les, les places de cinéma, ou, le, ou il y a le menu de la cantine, ou tout ça. Pour en fait que pas mal de personnes aillent le visiter. Donc, si on regarde ça d'un point de vue applicatif, ben c'est une application tout ce qu'il y a de plus basique au niveau web, avec un layer, un, un layer web en fait qui vont contenir les plugins en le JS, un layer pour, qui va offrir des services REST pour me récupérer de l'info, et le, le, store, le storage pour moi stocker l'info. Donc, au niveau techno, bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, bon... C'est bien beau de vouloir récupérer de l'information, mais quand on dit trop d'infos, tu l'infos. Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'intéressant d'infos au niveau d'un navigateur bah, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Tout premier, bah, ne serait-ce que tout bête, la version du browser, la version des plugins, la version de l'OS. Pourquoi Parce que bah, généralement, si j'ai un vieux browser avec des vieilles versions de Flash, ça peut toujours être intéressant, ça donne une porte d'entrée. Et les plugins, ça peut déjà me permettre de savoir qui j'ai que j'en fasse de moi. Parce que généralement, exemple, si on se rend compte que la personne elle a un plugin VMware, forte chance, il y a de fortes chances qu'il y a peut-être des chances que ce soit un sysadmin pas forcément le cas, mais ça peut aider. Les WebSockets, pourquoi Parce que comme un WebSocket n'est pas restreint au niveau des, du domaine sur où il va taper, bah, automatiquement, ça me fait un canal, un canal de communication bidirectionnel. Les catégories de sites, bah, pour, ça me permet de savoir vers où je peux envoyer de l'info et de, de, de où je peux en récupérer. Typiquement, si je sais que PasteBin s'est ouvert, ça me permet de pousser de l'information et par exemple récupérer de l'information. Si je sais que GitHub s'est ouvert, je pourrais peut-être récupérer de l'info de là. Le type de fichier qui est autorisé à être téléchargé par l'user, typiquement, ça veut dire, voilà, est-ce que la personne est autorisée à télécharger des docs, des exe, des zip, voilà. Donc ça me permet de savoir comment, vers quoi je vais pouvoir englober mon malware pour le délivrer à la personne. Et ensuite... Un autre intéressant, c'est de récupérer un petit peu les services qui sont sur la machine, le type de service qui tourne sur la bécane locale, de manière à pouvoir savoir éventuellement si, si j'ai affaire, à un, exemple, à un développeur. Pourquoi Parce que bah, j'en suis un également. Et généralement, quand on est développeur, bah, l'antivirus, il est gentil, bah, on essaie de le désactiver dans certaines zones parce qu'il est énervant. Donc est, déjà, ça, ça fait des zones qui ne sont pas vérifiées. Et déjà, la plupart, c'est bien des mine locales parce qu'on va installer plein de softs. Je sais, c'est toujours le cas. Donc, c'est toujours aidé. ça nous aide justement à avoir ce genre d'informations. Donc on va regarder s'il y a des services genre un WAS, un Sonar Cube, des choses comme ça. Identifier le nom du proxy et sa marque. Pourquoi Parce que le proxy peut très bien lui aussi avoir des, des vulnérabilités. Alors autre chose également, c'est le CPU à la GPU du, du PC. Pourquoi Vous allez me dire... Mais... Demi, qu qu'est-ce qu'on a à faire de, du, du GPU de la machine quoi ah, C'est tout bête. À l'heure actuelle, au niveau, au niveau réseau, il y a pas mal de, de vérifications au niveau des fichiers téléchargés pour voir si c'est pas des malwares. Il y a des, soit des bacs à sable et tout ça. Mais si on se rend compte que sur le parc qu'on a visé, il y a 90% des gens qui ont, je sais pas, qui GTX, je sais pas combien comme, comme carte graphique. Et que là, au moment où on exécute le malware, on se rend compte qu'on est sur une, je sais pas, qu'on a une carte graphique qui est différente. différent bah, ça nous permet de dire, ok, on sait que le, la plupart des gens, les PC users sont sur ont une GTX. Euh, enfin, je, je joue pas sur PC, donc j'ai GTX parce que c'est le premier que m'est mis en tête. Une carte graphique comme ça, on peut dire, ok, si jamais la, la, la GPU, la carte graphique, c'est pas une GTX, tu considères que tu es dans la bac à sable et tu fais rien. Et le type de connexion Internet, pourquoi Parce que ben, ça permet de savoir c'est quoi la bande passante que j'en en entrée et en sortie, et également de savoir si la personne travaille de la maison. Pourquoi c'est intéressant Parce que si elle travaille de la maison, il y a peut-être des gens chez eux qui ont des firewalls et tout ça, mais généralement la plupart des temps, on a la, on a la Fritzbox et on se limite à ça. C'est déjà pas mal quand ça marche. Alors... Voilà. Vous allez me dire, bon Dominique, t'es sympa, tu nous ramènes tout ce qu'on voudra voir, tout ce qu'on avoir comme info, mais on la box ici, on veut voir du code, on veut voir des trucs. Bon. J'aurais tendance à dire, comme d'habitude, suivez le lapin blanc, sauf que chez nous, on sait que les lapins, c'est les poneys. Donc là, suivez le poney bleu. Donc, alors, comment on va récupérer Bon, les infos au niveau du browser et tout ça, ben, on utilise les objets de tout ce qu'il y a de plus, plus basique, les objets qui sont présents dans le navigateur. On complète avec une librairie pour gérer le cas où, par exemple, on a, on a des vieux navigateurs donc, qui pourraient nous permettre de récupérer les plugins un peu supplémentaires. Donc là, un peu le genre d'infos qu'on récupère, bon, c'est un peu plus basique, hein. c'est le nom du browser, sa version, son OS, tout ça. Pour les plugins, la version, le nom du fichier, c'est assez basique, il hein. n'y a rien de. C'est vrai que ça change de Mr. Robot, hein. là c'est un peu plus simple. Vous crierez foutaise à la fin s'il faut, mais bon là. Donc là, plugin numéro 2 pour tout ce qui est WebSocket, là c'est encore plus simple, là la magie, la magie s'effondre. C'est qu'en gros, on va utiliser l'objet natif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'appeler un, un, un relais ouvert sur Internet qui s'appelle echo.websocket.org. On va lui envoyer un message unique. Si on reçoit ce message, ça veut dire que le relais est ouvert. Si on ne le reçoit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a bloqué. Donc là, ben, ce qu'on récupère, c'est assez basique. Ainsi, hein, c'est supporté par le navigateur et par le proxy. Alors pour les catégories, là c'est un peu plus compliqué, c'est qu'en fait, il peut y avoir, comme les, les catégories de filtrage sont propres à chaque web proxy, Blue code, Palo Alto, tout ça, on va créer en fait en, toute, une, toute une liste de, de, de, de sites de référence qui ont leurs catégories associées pour tous les proxys qu'on connaît. Et de là, ce on va, donc on a, à la fin, on se retrouve avec un fichier JSON qui a toute une liste de catégories classées par, par type de proxy, et à la runtime, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va générer des, des, des balises images. Alors, bien sûr, on cherche sur le site l'image la plus petite, parce que si on commence à avoir téléchargé plein d'images assez grandes, on va faire crasher le navigateur. Et là, on va se faire repérer. Donc, on va générer plein de balises images. Et dans l'événement onload et onerror, ça nous permet de savoir si jamais ça marche ou pas. Si c'est onload, il a réussi à charger l'image, c'est ouvert. Si c'est onerror erreur, parce qu'il s'est pris un 404 ou que ce soit, c'est que c'est fermé. Donc là, ce qu'on récupère, par exemple, on récupère voilà le, le nom du provider, la catégorie, l'URL et si c'est ouvert. Alors le, le type de fichier qui est autorisé à être téléchargé. Alors, généralement, ce qu'on a fait en amont, c'est qu'on a, a créé une liste de fichiers et on a créé leur, leur somme de contrôle en chair de 256 associés. Les types de fichiers qu'on va vérifier, c'est les fichiers Office qui, con, qui peuvent contenir de, des macros VBA et des packages OLE, les, les, les, les binaires Windows, que ce soit natif ou .NET, les, les, les fichiers JAR exécutables Java, les fichiers PDF et les Windows de script file. Ce qu'on va faire, c'est que, alors là, ce qu'on fait, c'est qu fait le site, il, fait, il va chercher le fichier sur, sur, sur notre site, il le récupère, il calcule la somme de contrôle en JavaScript sur, la, sur la, le flux qu'il a récupéré. Si la somme de contrôle est égale à la somme de contrôle que nous on avait, on avait calculé auparavant et qui est associée au fichier, c'est bon, le fichier on le récupéré sans problème. Si jamais, si jamais euh, il y a un problème au niveau du, de la somme de contrôle, c'est que ben, soit quelque chose a été bloqué, ou que l'antivirus a bloqué. Donc là, un peu ce qu'on récupère comme type de fichier, qu'on vérifie. Donc là, on voit, on voit, par exemple, que pour l XLS, on, s fait, on a reçu le, le contenu, mais la somme de contrôle était différente. Donc c'est peut-être l'antivirus qui, qui a inséré des éléments ou qui a retiré la macro. Alors, les, euh, la partie, en fait, pour vérifier les services. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur les travaux de Lava Kumar et Manish, qui, en fait, ont fait un travail assez, assez formidable. En fait, c'était de... On va utiliser les WebSockets. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va, on va, on va scanner des ports sur l'adresse de loopback. Et en fait, on va regarder. Les WebSockets, en fait, ils ont un, une connexion qui s'appelle le status, euh, statut de connexion, qui va passer de 0 à 3. Et on va regarder le temps que ça met de, de passer de 0 à une autre valeur pour déterminer si le port il est ouvert ou pas. Donc là, on vérifie par exemple des, euh, des quelques ports spécifiques. Donc on ne va pas récupérer si c'est un Apache un 2, 3, un truc comme ça. Par contre, on saura que sur la machine locale, il y a un 80 qui tourne, il y a un 443, il y a un, il y a un 9000. Donc on va se dire, en prenant des ports qui sont spécifiques réservés à tel logiciel, on va dire, tiens, c'est bizarre, sur la machine du RH, euh, enfin, sur cette machine-là, j'ai un 8080, j'ai un, un 3306, il y a de fortes chances que ce soit un, un poste développeur ou quelqu'un qui fait de, de l'implémentation. Alors récupérer la, la version du proxy. Alors généralement ça comment comment on fait ça Il y a les headers qui peuvent nous donner de l'information et on veut aussi faire en fait un, une petite une petite astuce, c'est-à-dire qu'en fait qu'il faut savoir c'est qu'un proxy quand il se prend au niveau réseau de la part du site un TCP reset au niveau réseau, lui comme il est, il est intelligent puis qu'il a classe, il va renvoyer sa page d'erreur ou la page d'erreur qui a été customisée chez lui au client. Nous ce qu'on fait c'est que alors un petit schéma vaut mieux que de longs discours, comme on dirait. Donc là, quand on va on va renvoyer un TCP reset euh, au client, le web proxy lui va renvoyer sa page d'erreur. Donc en fait, qui est nous Parce que nous, c'est notre application que la personne visite. Automatiquement, nous on récupère cette page d'erreur et on, on l'exfiltre via CORS, via une requête CORS vers un autre domaine. Donc, euh, quand, quand, ce qu'on peut récupérer, c'est des, des choses comme ça. Soit via les headers, soit en fait directement à la page d'erreur. Ce que vous voyez en, en flouté, c'est des fois le nom de la société, des fois pour avoir des logins, des, des adresses, des noms de serveurs, tout ça. C'est assez intéressant. Alors, le CPU et la GPU, ben là, là, une fois de plus, on se sert d'objets qui sont mis à disposition par le navigateur, qui sont natifs, notamment avec les canvas pour HTML5. On récupère vraiment toutes ces informations-là, et vraiment le but, c'est de vraiment de se baser sur les objets natifs. Et voilà un peu de l'ordre d'infos le type d'infos qu'on récupère. Un élément qui est intéressant, par exemple, c'est la, la résolution. Parce que si on se rend compte que 90% du parc a une résolution comme ici de 1600 par 900, et que bah, on peut se dire, ok, ça fait partie de, des personnes qui sont, qui sont dans la majorité, donc si on arrive sur une machine dont la résolution, je ne sais pas, moi c'est 1024 par 768 ou quelque chose comme ça, c'est pas trop trop normal, donc je ne fais rien parce que, parce que potentiellement je suis sur un bac à sable. Alors le type de connexion Internet, alors c'est là que le mythe s'effondre complètement. Euh, enfin, en tout cas, au niveau de la sécurité, j'en suis désolé. C'est qu'en fait, on va visiter un site qui s'appelle IPLX, Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste récupérer toutes les infos de votre connexion. Il va, il va créer, il va les agréger, récupérer. On verra après plein d'informations. Et comme en fait, il a un header CORS qui est un peu en mode, passez-moi l'expression open bar, c'est-à-dire tout le monde peut m'appeler. On l'appelle, on fait une requête à Ajax Get vers lui. Il nous file les infos. On passe la page, on récupère les infos. Donc, typiquement. Là, un peu ce qu'on récupère, le type de connexion. Euh, bon, là, NetSpeed, en l'occurrence, quelques informations. Et une chose intéressante, c'est que des fois, il y a des petits malins qui essaient de passer par tort, c'est un petit réseau d'anonymisation. Ben, là, on va pouvoir voir si c'est un si nœud de sortie tort, si la personne est passée par un nœud de sortie tort. Donc là, c'est assez intéressant. Enfin, un peu, un peu flippant, intéressant. Donc, si j'essaie de résumer un petit peu le, le, le process global d'attaque, parce que là, en fait, on a vu typiquement depuis le début comment utiliser un navigateur pour récupérer de l'information dans une phase de reconnaissance. Mais on ne fait pas de la reconnaissance pour le plaisir, c'est que dans une attaque, il y a une phase de reconnaissance, une phase de préparation, une phase d'attaque et ensuite une phase de, soit de nettoyage. Et il faut savoir que dans une attaque globale, la phase de reconnaissance, ça mange quasiment 70 à 80%. Les, euh, le coup, euh, l'attaque, en enfin, fait, généralement, quand on attaque, on est sûr, quasiment sûr que ça va rentrer, parce qu'on a déjà tout analysé avant. Donc, dans une attaque, en fait, par rapport à quoi va servir notre phase de reconnaissance, c'est ceci c'est que typiquement, dans le, la personne va visiter l'application le, le, en question, l'application va bah, stocker de l'information sur tout ce qu'elle va récupérer sur la personne, les plugins, tout ça, tout ce qu'on vient de voir. Ensuite, une fois qu'elle a récupéré tout ça, le site va faire une requête vers ce qu'on appelle chez nous notre Malware Factory. C'est un joli nom. Le Malware Factory, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va dire, OK, pour cette personne-là, donne-moi un petit peu, alors genre, euh, vers quel site elle peut consulter, quel type de fichier elle autorise à télécharger, est-ce qu'il y a un antivirus ou pas Est-ce que, euh, potentiellement, les WebSockets sont ouverts Et en fonction de ça, elle va compiler en fait, un Malware ou sélectionner un dans le catalogue Enfin, un de base dans le catalogue, et elle va en fait le modifier pour ajouter les caractéristiques qui sont propres au client, pour dire OK, pour qu'il utilise en fait les caractéristiques qui sont propres à ce client-là. Donc ça veut dire qu'en fait il va utiliser le fait qu'il va englober ça dans un, dans un document Word avec des macros parce qu'il a le droit, il va sortir par WebSocket parce que c'est autorisé, il va essayer de taper vers un de nos domaines qu'on a référencé dans, dans la liste qui, qui fonctionne, il va peut-être exfiltrer par exemple vers Pastebin parce que c'est autorisé. Donc voilà, Donc ensuite il va renvoyer ça, il va le renvoyer au client, alors là c'est là, suspense, si le client clique ou pas. Bon, avec un peu de chance, il clique. Donc là, ensuite, le, le malware va essayer de recontacter la CC, c'est la tour de contrôle, et ensuite, après, ben, ensuite après c'est le trajet, la tour de contrôle, tout ça. Donc, l'idée-là, c'est vraiment de vous montrer un petit peu à quoi sert cette reconnaissance d'information. Et là, jusque maintenant, enfin, à ce stade-là, pour la phase fingerprinting, on n'a pas utilisé de choses illégales, on n'a pas d'exploit, on n'a pas de vulnérabilité, c'est que des choses que vous faites dans vos développements et qui sont dispo pour vous également, il hein, n'y a rien de spécifique. Hein. Donc, bon... Va me dire, OK, Dominique, c'est bien beau, tu as montré tout ça, mais comment je me protège de ça Parce que là, tu as sorti la terre entière. Quoi. Ben, je vais être tout à fait franc avec vous, ce n'est pas vraiment évident de se protéger de tout ça, ben, de bloquer l'extraction de tout ça. Pourquoi Parce qu'il n'y ben, a rien d'illégal, de, c'est des, des fonctionnalités du navigateur. Donc, il a rien. Euh... C'est généralement une, euh, une affaire de, de surface d'attaque. Donc, là, l'idée, qu'est-ce que ça va être Ça va être de, de réduire cette surface d'attaque le plus, le plus possible pour qu'en fait, l'information qui en ressorte, elle soit minimaliste ou quasiment presque pas exploitable. Donc comment on peut réduire cette surface d'attaque ben, Typiquement, on peut réduire le nombre de plugins dans le navigateur. Ça paraît tout bête, mais euh, en 2016, encore avoir Flash dans le navigateur, je suis un peu choqué. Bon, parce que, bon, généralement, avec HTML5, avec, toutes les, avec les, les tags vidéo, tout ça, c'est quand même pas mal. Bon, c'est vrai que supporter les canvas dans un IE6, ça doit quand même être chaud, je pense. Mais euh, autre chose... Exemple, l'enregistrement d'une runtime Java dans un, dans un navigateur. À l'heure actuelle, euh, Java sur le poste, je veux bien, enregistrer dans un navigateur, je ne vois plus des masses d'applettes sur Internet. Quoi. Parce que bon, vu les restrictions qu'il faut pour faire marcher l'applette et tout ça, euh, avec les certificats tout ça, pour un attaquant, c'est la galère totale. Quoi. Un deuxième point qui est tout bête, mais c'est de garder l'OS, euh, les plugins et les, le browser à jour. Parce que bon, si, si vous avez un OS à jour avec tous les, tous, tous les fixes qui vont bien, d'un Chrome, Firefox, si en dernière version et des plugins, enfin même Flash tout ça en dernière version, ben voilà la surface elle est très très réduite. Un autre élément intéressant c'est comment dire c'est au niveau des sites que vous autorisez à, à naviguer, euh, c'est d'avoir en fait une, une politique cohérente par rapport aux populations parce que je vois pas mal d'entreprises qui ont en fonction de de tel profil, euh, voilà typiquement pour les développeurs ils ferment Facebook, pour les RH ouvrent Facebook par exemple, Twitter c'est fermé pour les devs, c'est ouvert pour les RH. Donc cest de dire d'avoir une politique de, qui est cohérente par rapport au type de métier des personnes, mais donc c'est-à-dire que ce que j'entends par là c'est de dire autant pour un développeur euh, avoir accès à stock overflow pour moi c'est une nécessité parce que bon euh, ça aide pas mal hein, quand même, même s'il y en a qui disent oui copier du code c'est dangereux, ben bah, copier du code si on sait ce qu'il fait dedans, euh, voilà il n'y a pas de problème, hein, ça aide bien. Autant pour moi c'est tout à fait légitime qu'un développeur ait accès à stock overflow, Autant qu'il y ait l'accès à Pastebin, là, je me pose deux, trois questions. Quoi. Parce que, bon, vous je ne sais pas si vous connaissez tous Pastebin, mais en gros, c'est un... comment je peux dire ça C'est un espèce de... enfin, c'est pas un autre pas ligne, mais en gros, on peut, on, peut, on peut coller des choses dedans avec une certaine durée de vie. Et une chose intéressante, c'est limiter le nombre de fichiers qui est autorisé de télécharger directement depuis le web. Parce qu'il y a encore des sociétés qui autorisent à télécharger des exés directement, ou des scripts, ou des VBS, ou même des jars. Alors que, bon... Je viens d'une base de, de, de Java, donc à l'heure actuelle, avec un Nexus ou un Artifactory, on peut très bien avoir un proxy qui, lui, utilise un user de proxy officiel qui permet, de via cet outil-là, de récupérer des jars avec un minimum de vérification. Quoi. Et le dernier point qui va faire devenir fou votre département marketing, en tout cas, ou celui des personnes qui vous héterez, c'est de désactiver en fait, tout ce qui est WebRTC, et également installer Ghostory. Ces deux éléments-là, WebRTC, ça vous permettre de, de, de faire que votre, tout, tout l'historique de vos IP privés ne seront plus envoyés. En fait, sous IE, sous IE, via WebRTC, vous avez la capacité à récupérer l'historique des, des, des adresses privées qui ont été connues par le navigateur de vos propres adresses privées qui ont été connues par le navigateur. Donc typiquement avec ça, on peut déjà avoir une idée du réseau. Et Ghost c'est pour éviter que quand vous avez des, des JS qui se chargent, genre PV, Google Analytics, tout ça, ben lui, il les reconnaît et il les exécute pas. Donc voilà, c'est l'idée de ghosterie. Donc avec ces éléments-là, vous réduisez la surface des informations typiquement qui sont exposées, accessibles à votre navigateur, et de là, tout ce qui peut être envoyé. Voilà, voilà, merci d'être venu, si vous avez des questions. Euh, c'est pas que du vent, ça, enfin, en fait on a fait, un, on a fait un produit autour de ça, je peux vous montrer une démo après si ça vous intéresse, oh là désolé, Si, euh, si je, peux vous, je peux vous montrer une démo après de, de, de comment ça fonctionne, si vous voulez voir un petit peu, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.